Mes amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultante business. Alors, si tu es à la recherche d'une opportunité qui va te permettre de gagner des bitcoins sans toutefois investir, alors là, tu es tombé sur la bonne vidéo. Mais alors, avant de nous lancer, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos et de me laisser un petit commentaire en bonus pour moi, n'est-ce pas? Ok, alors les amis, pour ceux-là qui n'ont jamais entendu parler de CryptoTab, voici, je vous présente cette plateforme. Euh, C'est un navigateur, donc un browser, voilà, qui vous permet de miner les bitcoins pendant que vous l'utilisez. Alors, comment l'utiliser? Tout simplement... À la place, et je vous dis que Totap c'est le navigateur de minage de bitcoin de Google. Voilà, donc juste pour vous montrer la fiabilité de la chose. Voilà, et donc comment ça marche, je vais vous inviter tout simplement à télécharger, à cliquer sur le lien que je vais vous mettre en description de la vidéo. Cliquez sur ce lien, je vais le mettre en description et en premier commentaire. Euh, cliquez sur la vidéo euh, sur le lien de, de <rire> excusez-moi cliquez sur le lien télécharger CryptoTab utilisez-le comme navigateur par défaut c'est-à-dire laissez tomber Edge laissez tomber euh, Google normal utilisez CryptoTab activez la vitesse de minage c'est-à-dire quoi quand vous avez fini d'installer votre logiciel voici la vitesse de minage ici il suffit juste de la mettre soit au milieu soit euh, à max donc, vous pouvez modifier la vitesse de minage en fonction des euh, capacités de votre machine. Voilà. Donc, ça c'est dingue. Comment la voir? Maintenant, pour ceux-là qui se disent, qu'est-ce qu'elle qu qu nous raconte même? Est-ce que euh, c'est vrai ce machin? Alors oui, juste pour vous montrer ce que moi j'ai déjà gagné avec le navigateur CryptoTap seulement sur cet ordinateur. Bien sûr, parce que j'ai un autre compte. Alors, ici, vous pouvez voir qu'au total, j'ai déjà miné 182 dollars. Et ça, c'est parce que je ne mine même pas tous les jours. Et maintenant, je pense que je vais le laisser tourner pour montrer aux gens que ça marche. Alors, réseau de minage, je vais venir de ce côté ci Comme vous pouvez le voir, vous pouvez voir ici combien j'ai dans mon compte, pas combien j'ai déjà miné au total. Ici, ce que mon réseau de minage a produit. Sachez que pour gagner avec CryptoTab, il faut juste faire sa promotion. Voilà un truc, un MLM qui vous paye cash. Faites la promotion. Créez-vous un réseau de minage, encouragez les gens à, à utiliser CryptoTab crypto et vous allez vous faire, vous faire, allez miner euh, ra, plus rapidement et donc gagner de l'argent plus rapidement sans investir un seul centime. Voilà, donc le multiplicateur de revenus, donc au total, vous pouvez voir là que j'ai déjà gagné, comme je vous l'ai dit, 182 dollars. Minez moi-même personnellement, c'est le 9 dollars, donc à peine 10 dollars que moi-même j'ai miné. Donc c'est le réseau qui travaille, donc c'est pourquoi il est important de vous forger un très bon réseau de minage. Voilà, euh, aussi, il y a une autre façon de miner ou de gagner des bitcoins, c'est d'utiliser euh, le lien court, c'est-à-dire quand vous voulez le raccourcisseur des liens de crypto table qui est CB.click, vous pouvez l'utiliser et quand vous l'utilisez aussi, il vous fait gagner de l'argent. C'est-à-dire votre machine n'a pas assez de performance pour vous faire miner assez rapidement. Ce que je veux vous recommander, là vous allez devoir investir. Parce que investir sous-entend que vous vous êtes intéressé par le minage. Et vous voulez y investir pour miner encore plus vite. Alors vous venez dans CloudBoost pour activer euh, le, le, le minage euh, en ligne. C'est-à-dire euh, le CloudBoost utilise euh, le matériel, c'est-à-dire les, les, les équipements, des crypto-tables, pour vous minez vos bitcoins. Voilà. Ça signifie que les ressources de votre machine à cet instant-là ne sont pas utilisées. Ce sont les ressources de CryptoTab euh, qui sont utilisées, euh, les serveurs de CryptoTab qui sont utilisés à cet effet-là. Donc, pour ça, il faut euh, investir. Et pour le faire, on va le voir très rapidement, pour ceux-là qui souhaiteraient vraiment investir dans le minage, avec Google, vous pouvez voir comment ça se passe. Donc là, vous pouvez payer en bitcoin. On vous dit combien... Vous gagnez par mois combien ça vous coûte en fait. Voilà voilà combien ça vous coûtera par mois. Si vous voulez multiplier votre vitesse de minage par 10. Voilà ce que ça vous coûte si vous voulez multiplier par 15 etc. Mais maintenant il y a une promotion actuellement que je t'invite à ne pas manquer surtout. Voilà c'est le minage, le Cloud Boost Lite. Donc deux fois, augmenter deux fois ta vitesse de minage. Et c'est actuellement en promotion. Et pour bénéficier de la promo. Il faut simplement inviter deux personnes. Dès que deux personnes auront installé CryptoTab et l'utiliseront comme navigateur par défaut via toi, alors là, tu gagneras CloudBoost x2 et tout ceci pour une durée de 30 jours. Donc, voilà, top, le chrono est lancé, tout simplement. Donc, euh, je pense que là, on est bon pour ce qui est de minage. Donc, comme je disais tantôt, pour ceux-là qui veulent investir dans le minage, tout simplement, CloudBoost. On va faire un essai. Continuer. Bon, moi, je vais miner même par 15. Hein. On va rentrer en arrière. Hmm. Ok, je vais revenir là. Donc, euh, activer. Continuer. Moi, je vais multiplier ma vitesse de minage par 15. Donc, voilà. En une année, vous pouvez décider de prendre l'année, d'activer le boostage sur un mois, sur six mois. Voilà ce que ça vous revient. Euh, en une année, vous avez 50% de réduction. Ce que je vous recommande, si vous pouvez et que vos moyens vous le permettent. oser le faire, c'est mieux encore. Donc, payer en BTC. Bon, voilà, moi je vais payer. Voilà, je viens de payer. Donc vous avez deux possibilités quand vous êtes sur cette page. Soit vous cliquez sur ouvrir, ouvert dans le portefeuille, c'est-à-dire ouvrir euh, directement depuis votre portefeuille et faire la transaction à défaut. Dès que c'est fait et que vous l'avez fait par autre moyen, vous cliquez sur j'ai payé, ce que moi j'ai fait. Voilà. Vous cliquez sur j'ai payé. Donc les amis, dès que le Cloud Boost est validé, dès que le paiement est validé, vous voyez ici, ça s'affiche au niveau de votre back-office Cloud Boost prêt. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de simplement l'activer ici. On vous dit temps restant 3 heures. Donc, quand vous l'activez comme ça, il tourne après 3 heures, il se désactive. Donc, vous devez, après chaque 3 heures de temps, euh, activer votre Cloud Boost. Sinon, vous, vous aurez payé... Euh, euh, voilà, c'est vous qui êtes perdant. Donc, il faut de temps en temps l'activer pour que euh, le boostage en ligne continue de tourner pendant que, euh, même si votre machine est éteinte. Même si votre machine est éteinte, le cloud vous permet de booster euh, malgré que votre PC ne soit pas allumé. C'est ça l'avantage aussi. Vous allez juste voir l'argent qui tombe. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a aidé. Et que maintenant chacun va ch cultiver, miner ses bitcoins sans problème. Alors, si la, la vidéo vous a aidé et vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la partager. Likez, abonnez-vous, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. On va se dire à très bientôt. Ciao, ciao